Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte Marchandise, je suis militante associative depuis le lycée sur la question du pouvoir d'agir et je travaille dans le domaine de la santé publique. Je suis candidate à la primaire populaire pour faire gagner la démocratie. En 2014, on est venu me chercher pour faire partie d'une liste en tant que citoyenne, avec les gauches, avec l'écologie à la mairie de Rennes, et j'exerçais un mandat pendant 6 ans, de 2014 à 2020, en tant qu'adjointe déléguée à la santé. En 2016, j'ai déjà été une première fois plébiscitée sur une primaire citoyenne à la présidentielle et j'ai porté une candidature collective de rassemblement. En 2022, à nouveau, vous m'avez plébiscitée sur la primaire populaire pour faire gagner la démocratie. Et en effet, je pense que pour répondre aux urgences sociales, aux urgences écologiques qui sont devant nous, pour répondre à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, il faut que nous nous rassemblions autour d'un projet de démocratie de faire avec, de pouvoir citoyen. À l'heure où 60% des Françaises et des Français n'ont plus confiance dans leurs élus, il est temps d'arrêter de faire tout le temps la même chose. Il faut faire un pas de côté, il faut faire de la politique autrement. Et la démocratie, c'est lumineux. La démocratie, ça nous emmène, la démocratie, ça fait confiance aux gens. Et c'est pour ça que le projet d'une nouvelle constitution doit être au cœur du projet de rassemblement et de l'unité des gauches et de l'écologie. Pour cela, une première mesure, le référendum d'initiative citoyenne constituant. Le RIC constituant, c'est une des mesures qui a été voulue par les Gilets jaunes, c'est une des mesures qui est portée depuis longtemps par des constitutionnalistes, et c'est la seule mesure qui permette que toutes les concertations, toutes les conventions citoyennes, tout ce qu'on peut proposer, ne soit pas bloqué par le pouvoir politique. Tout le monde se souvient du référendum sur l'Europe, où on nous a dit bah, « finalement vous avez mal voté, on va faire autrement ». Tout le monde se souvient de la Convention citoyenne sur le climat où le Président Macron a dit « Ah, 149 mesures, c'est très bien. » Mais en fait, je ne vais pas le faire. Le référendum d'initiative citoyenne constituant, ça permet que quand les citoyennes et les citoyens votent massivement pour des mesures, elles soient inscrites dans la Constitution sans veto politique. Une fois qu'on a fait ça, dans la semaine qui suit l'élection présidentielle, on peut tirer au sort une Convention citoyenne du renouveau démocratique. Et là, on va pouvoir mettre en place de véritables mesures qui vont nous permettre de répondre ensemble aux défis écologiques et aux défis sociaux. La démocratie, c'est la possibilité de répondre ensemble aux problèmes des fins de mois et aux problèmes de la fin du monde. C'est la façon de ramener des jeunes à la politique. Aujourd'hui, quatre députés sur 577 ont moins de 30 ans. Un seul sénateur a moins de 30 ans. Comment voulez-vous que les générations futures soient représentées et que leur voix soit portée dans ces conditions-là Dans les mesures, qui pourrait être portée par la Convention citoyenne du renouveau démocratique. Il y a d'abord le changement de constitution, parce que le plus gros problème aujourd'hui, c'est la Vème République, le mode de financement des partis, le, la technocratie, l'autoritarisme de cette République d'un autre âge, d'un autre siècle. Pour la changer, on peut d'abord reconnaître le vote blanc contraignant, c'est-à-dire si 50% des électeurs, ou plus de 50% des électeurs, ne se déplacent pas, eh bien on refait l'élection. C'est pas aux citoyens et aux citoyennes de s'adapter en disant « ah ben tant pis, ça ne nous plaisait pas ». C'est aux politiques de revoir leurs copies pour répondre aux attentes de leurs concitoyens, de leurs concitoyennes. Le vote au jugement majoritaire, c'est aussi une façon nouvelle de répondre à la question de l'élection. Plutôt que d'élire des gens, on va voter sur plusieurs mesures. On va évaluer chacun, chacune des programmes, chacun, chacune des mesures. Et c'est une vraie preuve de confiance vis-à-vis -vis de l'intelligence des citoyens et des citoyennes. On ne vous demande pas de voter pour ou contre on vous demande d'évaluer une série de mesures et d'en créer un cadre cohérent qui nous corresponde. Pour retrouver la confiance avec les citoyens et les citoyens, il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est de lutter contre la corruption, c'est de mettre beaucoup plus d'éthique et de transparence, en commençant par réformer le statut de l'élu, faire en sorte que ça tourne, qu'on ait un mandat unique et qu'on aille chercher de nouvelles personnes plus représentatives de la société. C'est aussi une réforme du financement des partis et de la vie publique. Mais pas seulement. Il faut aussi réformer la démocratie en entreprise. Il faut aussi faire en sorte que les multinationales payent leurs impôts. Il y a énormément de mesures qui pourraient rétablir de la confiance un peu partout dans notre société. On parle aussi d'instaurer des contrôles citoyens, des contre-pouvoirs citoyens au niveau de la justice, au niveau de la police. C'est ces méthodes-là qui vont nous permettre de faire alliance. C'est ces méthodes-là qui vont nous permettre de croire à nouveau à des promesses. Je ne veux pas faire un socle de mesures. Il y en a déjà plein. Les mesures, elles viennent de la société civile, du pacte de pouvoir de vivre, des mouvements climat. Ces mesures, elles sont là. Ce que nous devons faire, c'est trouver l'énergie d'y aller ensemble. C'est de créer un projet commun qui nous donne envie de voter, qui nous donne envie de nous impliquer toutes et tous et de ne pas laisser la politique à une petite classe de quelques-unes et de quelques-uns. La politique nous appartient. Nous sommes légitimes à nous en emparer. C'est pourquoi je veux mettre la démocratie au cœur de tout ce projet de rassemblement. Je n'ai jamais rêvé d'être présidente de la République. Je ne souhaite pas apporter une nouvelle chef au débat dans un combat entre chefs où chacun chacune dirait « unissez-vous derrière moi ». Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un gouvernement pluriel, un gouvernement fort de toutes les ressources que nous avons dans les partis, de toutes ces mesures, mais aussi de tous les mouvements sociaux, des mouvements climat, des mouvements pour la démocratie féministe, antiraciste, que tous ces gens-là prennent le pouvoir ensemble. Ce que je voudrais, c'est qu'on mette la démocratie au cœur de ce projet de rassemblement, pour que la politique nous appartienne à nouveau, pour qu'ensemble nous créions un projet de société pour un monde meilleur. Ma devise, c'est ce que l'on fait pour vous, sans vous, on le fait contre vous. Alors maintenant, faisons la démocratie avec vous.